Est-ce que vous, vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui vous correspond vraiment Pourquoi la personne à côté de vous y arrive et pourquoi pas vous Beaucoup de gens qui viennent me voir en séance individuelle me posent cette question-là, mais parce qu'il y a un réel désir d'être auprès de quelqu'un, de partager sa vie, de partager ce quotidien. Et je leur comprends vraiment. La question c'est, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire cette rencontre-là je suis Hermel Timine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et justement, je vous propose un atelier. augmenter les chances pour rencontrer votre âme sœur. Et dans cet atelier-là, la première chose que nous allons explorer ensemble, c'est quels sont les freins et les blocages qui vous empêchent justement de faire cette rencontre que vous désirez vraiment. Parce que cette rencontre, elle est possible pour tout le monde. Le seul frein, c'est qu'il y a une problématique, dans votre, une défaillance, on va dire, dans votre vibration intérieure. La question, c'est quelle est la défaillance Où est-ce qu'elle se trouve Donc, avant d'avoir une ruée vers les solutions, vers les outils, vers des vidéos qu'on prend, dans lesquelles on consomme les choses, dans les livres, dans lesquels il n'y a que des solutions, peut-être que la question la plus intéressante et la question principale, c'est quel est votre blocage quelle est la défaillance au niveau de votre graine qui fait que vous obtenez toujours le même fruit qui est cette relation que vous ne désirez pas ou qui ne vous correspond pas vraiment Moi, ce que je vous propose justement dans cet atelier, c'est qu'on aille traiter la graine en question et qu'on aille aller voir quelle est la défaillance et pour que vous puissiez et qu'ensemble on puisse trouver la solution précise et adéquate. Et à ce moment-là, vous allez voir que quand on change la quand on traite la graine, vous allez forcément obtenir un autre fruit. Je veux parler un petit peu de ce fascicule que j'ai mis en place justement pour faciliter cette exploration au niveau de vos blocages qui a été déjà testé et justement que les participants des autres ateliers ont trouvé super et qu'ils gardent toujours avec eux parce que ça leur offre un plan large et clair de ce qu'ils ont besoin de changer. Et justement, dans ce fascicule qui est là, on, on va explorer ensemble déjà est-ce que vous croyez ou pas que cette rencontre de l'âme-sœur est possible Cette belle rencontre existe on, a, on va par exemple explorer quelles sont vos priorités, euh, quelles sont vos croyances limitantes justement et les héritages familiaux par rapport à l'homme, par rapport à la femme. Quel est votre référentiel dans la relation par exemple On va aussi explorer est-ce qu'il y a des freins et des blocages par exemple dans les relations passées Parce que si vos relations passées ont laissé des traces, c'est forcément pas certainement pas optimale pour une meilleure rencontre parce que ça va être votre base de référentiel euh, il y a aussi euh, le fait de est-ce que vous êtes resté sur une relation qui vous a manqué sur un super souvenir parce que vous n'allez pas vous empêcher justement de faire des comparaisons d'aller chercher à la personne qui est là ce que ce qui vous manque, par exemple. Donc, il y a des réajustements un petit peu partout. Donc, c'est assez extraordinaire. Euh, quelles sont vos peurs, justement, consciente et inconsciente Et donc, j'ai répertorié dans ce fascicule tous les blocages que j'ai pu trouver jusqu'à ce jour, euh, dans les expériences que j'ai eues, dans les séances individuelles que j'ai eues, dans ma propre expérience individuelle dans les séances individuelles et aussi dans dans les, les séminaires dans lesquels j'ai déjà proposé ce fascicule et dans lesquels j'ai eu des retours donc vous allez voir que vous allez gagner un temps fou et aussi ça va vous permettre de vous mettre en action de manière très juste donc si vous aussi vous avez envie de prendre en main de prendre en charge et de comprendre ce qui se passe chez vous et justement de vous mettre en action pour rencontrer, faire cette magnifique rencontre, je vous invite à vous inscrire justement à l'atelier qui est le dimanche 30 janvier et le samedi 7 février. Voilà, c'est de 14h à 18h, c'est sur Zoom, deux après-midi pour vous occuper euh, de vos relations amoureuses, de vous occuper de vous sortir de ce célibat et d'optimiser vraiment, d'augmenter les chances d'avoir la rencontre que vous désirez vraiment, qui est la rencontre de votre âme sœur.